Voilà, il va gérer une communauté sur un réseau, quel que soit c'est un réseau social ou. Voilà. La question est la suivante. Quel est le... euh, un point qui est très important, c'est euh, comment Tama doit gérer les bad buzz. Qu'est-ce qu'un bad buzz C'est quand on dit du mal de ta marque. C'est quand on dit du mal de ta marque, quand Donc on critique négativement, quand on. Vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez.. Euh, je vais vous donner un exemple, une entreprise qui vend, c'est un exemple réel, une entreprise qui vend les ordinateurs, je donne toujours cet exemple-là parce qu'il est frappant. Pas les ordinateurs, les télés, alors le chauffeur le, va livrer la télé, il est allé faire la maison, il a sonné, personne n'ouvre, qu'est-ce qu'il a fait Il a jeté la télé au-dessus du mur. Pour lui, il voulait livrer à tout prix. Alors qu'est-ce qui s'est passé par la suite Pour lui, c'est bon, télé livrée, il termine son chemin, il va livrer les autres trucs qu'il a. Qu'est-ce qui s'est passé Il a été capté par la vidéo de surveillance de la maison. Ils ont pris la séquence et ils les ont mis sur le net, sur le réseau. Et ça, ça fait quoi pour l'entreprise De la mauvaise réputation. De la mauvaise réputation, c'est-à-dire on a touché à la marque de l'entreprise, la réputation de la entreprise. Ça, c'est un bad buzz qui doit être géré. Comment un communauté majeur doit suivre tout ça en parallèle Comment il doit faire la veille Suivre l'image de marque, améliorer l'image de marque de l'entreprise et surtout gérer tout ce qui se dit sur l'entreprise et en plus, ce qu'on n'a pas dit, avoir une idée sur la concurrence. Qu'est-ce qui se passe dans le même domaine Les entreprises, qu'est-ce qu'ils font Donc ça c'est le rôle du communauté d'images en gros, c'est qu'il doit avoir l'œil ouvert sur tout ce qui se passe sur la communauté qu'il est en train de gérer. On a présenté l'autre fois, pour le fait de citer quelques fois, quelques outils qui peuvent être utilisés pour faire la veille. En fait, sont, on a deux volets. On a le volet de veille, d'accord on va voir tout ce qui se dit, et on a le volet de mesure, d'indicateur de, de mesure. <coughs> ce sont deux volets qui doivent être utilisés par le communauté majeur pour l'aider à réaliser mieux son travail. Donc j'ai énuméré l'autre fois ces, ces quelques outils et qu'est-ce que j'ai proposé au, au communauté majeur qui était présent Quels sont les outils que vous utilisez je voulais le voir parce qu'on a un nombre énorme d'outils et chacun utilise des outils différents des autres. Donc la question était comment, plutôt quels sont les différents outils que vous utilisez On a fait un document sur Google Drive et on l'a partagé. Et chacun des communautés mages qui étaient présents notre fois nous a rajouté quelques outils qu'ils utilisent. Donc en fin de compte, ça c'est une liste qu'ils utilisent mais elle n'est pas complète. C'est-à-dire, si je vais mettre tous les outils qu'ils utilisent, J'aurai 3, 4, 5 slides à gérer. Donc j'ai une MRL, quelques outils qu'ils utilisent. C'est pour avoir une idée qu'est-ce qu'ils utilisent, pourquoi, etc. D'accord C'est bon okay. Alors la question est la suivante. Tellement on a, de, euh, tellement on a des outils, qu quels outils vais-je utiliser euh, Qu'est-ce que je vais faire Quel outil je vais utiliser Est-ce que je vais utiliser celui-là ou celui-là Est-ce que je peux dire que celui-là est meilleur par rapport à l'autre Sur quoi je vais me baser pourquoi ce Community Manager utilise par exemple Google Alert alors que l'autre utilise un autre type de un autre outil, etc. Le choix d'outils est très important. Donc je vais me croiser les doigts pour dire quel outil je vais utiliser. Ou euh, j'aimerais bien aller prendre une petite pause, un petit café. Est-ce qu'entre temps, qu'est-ce qui va se passer Comment je vais suivre moi Quel outil je vais utiliser pour que puisse dormir tranquillement, parce que je dois avoir l'œil ouvert 24 sur 24, comment je peux me reposer le temps qu'un truc en arrière-plan est en train de faire le travail pour moi et me donner un, un état de, de ce qui ça a été dit. Donc l'idée était d'utiliser un outil. Alors je vais vous présenter la boîte d'outils de Veilleur, je ne sais pas si vous l'avez vue ou pas. La boîte d'outils du Veilleur, c'est une boîte qui est très... C'est une carte conceptuelle. Donc vous, vous devez avoir une boîte, une carte conceptuelle qui est très intéressante. Je vais vous... La présente est rapide. Je ne sais pas si j'arrive. Maintenant, plus. Sinon. Voilà, à l'opéra effectivement. Alors, une remarque très importante. Que le, la veille ne se fait pas uniquement pour les communautés d'années. Vous êtes enseignant, vous pouvez faire de la veille. Vous, devez faire, vous êtes étudiant, vous pouvez faire de la veille sur votre recherche. Vous êtes euh, parent, vous pouvez faire de la veille. La veille peut être faite par n'importe qui. Pas forcément pour un communauté manager. Vous pouvez utiliser ça pour vous. Alors, la carte mentale, cette carte mentale est très, très importante, euh, à mon avis, parce qu'elle donne les outils, elle détaille les outils par catégorie. Okay Donc, si vous êtes un veilleur, c'est pour ça que je vous dis, quel que soit votre domaine de travail, vous pouvez utiliser cette carte-là. Alors, vous devez, par exemple, gérer la réputation en utilisant les outils de surveillance. Donc, si c'est personnel, moi, en tant qu'enseignante, j'utilise la veille. Je, dis, je veux voir quest ce qui se passe, qu'est-ce qu'on dit de moi. J'ai toujours des informations qui se passent. Sur les domaines de mon travail, même chose. Sur les modules que j'enseigne, aussi, même chose. J'aimerais bien suivre l'évolution pour que mon cours soit innové, dire de nouvelles choses chaque fois. Je ne vais pas à avoir la routine. Donc par exemple, si vous voulez faire de la recherche de personnes, vous pouvez utiliser un ou trois people. Mais maintenant, le site le plus utilisé, et que j'ai connu grâce à Madame Souhaila, c'est PIPL. Ça, c'est un moteur de recherche de personnes. Ça vous permet de chercher des personnes. Je cherche la personne X. Je peux avoir des informations sur cette personne-là. D'accord Là, c'est là, là, pour chercher Et PIPL. D'accord Alors, PIPL.com, c'est ça, madame voilà. Alors, il y en a d'autres, par exemple, Alerti, je peux l'utiliser pour chercher une personne. Comme je peux utiliser d'autres, regardez, c'est une très belle arborescence, d'accord De la marque. Je cherche une marque bien précise. Donc j'ai ici des outils de veille, de surveillance qui me permettent d'informer ça. Par la suite, si vous voulez par exemple publier, vous êtes euh, community manager ou vous êtes enseignant ou autre, vous voulez diffuser de la. Euh, publier, euh, vous voulez diffuser, publier, donc vous pouvez utiliser les microblogs. blogs ils vous donnent Twitter comme exemple, etc donc je vais terminer par Bidos. alors le partage d'informations aussi vous pouvez utiliser, vous pouvez faire la curation vous avez une idée sur la curation qui utilise Scoop.it ici? Scoop.it le site Scoop.it, qui l'utilise? Voilà, c'est quoi la curation? curation <rire> c'est c'est le stockage des je ne suis pas très bien d'informations okay. entre ma chef. C'est maintenant ma C'est Ma chef. sur les réseaux sociaux. Sur pour... Oui. Sur quoi euh, En fait, euh, elle utilise comme ma pour avec tous les sociaux, donc, pour les réseaux sociaux. Elle peut le rapporter à la seule. Elle est cette page. D'accord. Alors en fait, c'est la même chose, moi aussi j'utilise Scoopy, pourquoi Par exemple, j'aimerais bien faire la veille sur plusieurs thèmes. Je fais la veille tout ce qui, tout ce qui se dit sur la irréputation, e je fais la veille tout ce qui se dit sur les moques, les classes inversées, puisque c'est mon domaine de, de travail, etc. Et là, la curation c'est suivre tout ce qui se dit sur cette information-là, je suis en train de... Euh, des ratés, je sais pas, mais c'est suivre tout ce qui se dit sur ce domaine-là bien précis. C'est très important d'utiliser. Moi, je vous invite à utiliser Scoopy pour, pour plus d'informations. Alors, analyse des données. Qu'est-ce qu'il y a d'être dans cette carte qui est très intéressante, que je vous invite à la voir en détail par la suite. Organiser sa veille. D'accord Alors, et aussi collecter de l'information et créer et filtrer ses flux avec la gestion de tout ce qui est flux RSS. C'est quoi les flux RSS, par exemple, qui peuvent nous donner une Les flux RSS. Par exemple, vous m'avez dit que vous suivez tout ce qui est la presse. La presse, le temps, etc. Et là, ils ont, maintenant, ils ont des sites web. Alors, l'information, elle apparaît à chaque fois. Par exemple, par jour, ils peuvent, étudier, ils peuvent publier 10 articles par article. Ça, c'est un flux. D'accord Les articles, ils sont en train de flux. Alors, euh... Vous, vous ne pouvez pas être connecté, j'imagine, 24 sur 24 sur le site de, de la presse, Mais vous êtes intéressé par tous les articles qui sont publiés, quel que soit le domaine de la... Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire Vous pouvez dire que j'aimerais bien suivre les flux RSS. Les flux RSS, oui. D'accord C'est-à-dire tout ce qui se passe, tout ce qui a été fait par cette page web, par ce site-là. Donc, vous pouvez paramétrer ça en utilisant Netvibes. Avant, on pouvait utiliser iGoogle avec les gadgets, on pouvait suivre, les... mais iGoogle, il a disparu. Et ça, on l'a dit déjà, il est fermé un peu et on est passé à NetVibes qui vous permet de gérer plusieurs flux en parallèle en utilisant des gadgets. Ça. Alors ça, c'est une carte très importante que je vous invite à la voir plus en détail. Je reviens. Oh. Voilà. Maintenant, je vais vous énumérer pas beaucoup d'outils à utiliser, mais des outils qui sont très utilisés. Alors le premier outil, c'est Google Alert. Google Alert, c'est très simple à paramétrer. Vous connaissez tous Google, je pense que vous avez tous un compte Google. Donc il suffit... J'ai déjà ouvert le non. Alors, je vais chercher. Il suffit de paramétrer en quelques clics. Oui, si vous avez un compte Gmail, c'est automatique. Vous pouvez accéder à tous les services de Google sans avoir un compte Gmail. Il suffit d'avoir un compte Gmail. d'accord Et moi, je vous invite parce qu'il y a ce qu'on appelle les Google Docs, Google Drive. Vous l'utilisez ou pas Voilà, c'est très, très pratique. Voilà. Alors, ça, c'est Google Alert. C'est quoi Vous donnez la requête d'un rechercher. Par exemple, moi, je suis intéressée par les du manager. Donc je vais écrire Community Manager, je paramètre les différentes choses et je dis Créer l'alerte. Qu'est-ce qu'il va faire Chaque fois, il trouve un nouvel article actualité concernant le Community Manager, il va m'envoyer par mail. Alors je, par la suite, si je m'absente toute une journée, pas de problème, j'aurai un mail, j'arriverai à lire. Et là c'est très intéressant que, par exemple, je vois toujours, désolé, je vois toujours le volet éducation et renseignement, parce que moi ça me permet de connaître les conférences qui ont lieu les similaires et tout ça, d'accord Comme si je ratrais, comme si je suis connecté 24 sur 24 sur tous les réseaux, Alors que je ne le fais pas, mais je paramètre des outils pour avoir accès, pour avoir accès à tout, Ça, c'est Google Alert qui est très utilisé. Mais faites attention, une remarque très importante, que la qualité de Google Alert a chuté. Pourquoi Parce qu'ils ont enlevé le Google Reader. Google Meet avant, il permettait de gérer les flux, etc. C'était très intéressant. Mais Google Meet, par la suite, elle a disparu. Et depuis, on a remarqué que Google Alert, la qualité de ses recherches a chuté. Il est encore utilisé, mais la qualité, je parle de la qualité a chuté. Donc, il faut faire attention à d'accord. Plutôt, vous pouvez l'utiliser, mais vous devez mettre un plan B, un autre outil que vous utilisez pour, avoir, pour pouvoir comparer. YouSimi, qui connaît Jamais utilisé, vous n'avez jamais entendu parler. Mmh. C'est quoi, Yosin Vous l'utilisez ouais, C'est aussi un outil live, mais qui regroupe plusieurs. Euh, C'est pas que les sites internet, aussi Facebook, les blogs, si je me prends trois, les tweets. Par rapport à une requête donnée, il ne vous envoie pas d'alerte, à ma connaissance. Euh, C'est juste instantané. Vous mettez votre sujet et il vous. Il donne un peu il y a une classification, quelques pourcentages aussi pour dire positif et négatif. Mais après, il faut faire aussi un travail de classement, un par d'autres choses. Est-ce que c'est positif, c'est négatif Il ne faut pas compter sur ce qui est dit à 100 Donc Lucie, qu'est-ce qu'il fait Fait l'avec en fait en temps réel. Il n'est pas comme Google à c'est-à-dire on vous informe pas par mail. C'est à vous d'aller sur l'interface pour le voir. Donc, ve complète en temps réel. Il permet de mesurer votre visibilité, d'accord, sur les réseaux sociaux, tout ce qu'il dit, et surveiller votre e-réputation. Et vous connaissez tous que notre e-réputation. Avant de penser à la réputation d'une marque ou d'une entreprise, on doit veiller sur notre réputation personnelle. C'est très important pour nous. Alors, je vais vous montrer le site. J'ai tout préparé. Juste, juste... You le voici, d'accord, il est facile, bon, vous devez avoir un, vous devez créer un temps, il est gratuit, c'est facile, d'accord, alors je peux chercher une société, je peux faire une recherche sur une société, qu'est-ce qui se dit sur les réseaux sociaux de cette société là, je peux faire sur un individu, d'accord, par exemple quand, il vit, quand on vous dit la mesure de visibilité, je vais choisir mon, mon nom et je vais le sourire, c'est juste pour vous montrer, mesurer. Je suis intéressant. regardez qu'est-ce qu'ils va nous faire sortir comme information. Alors, indice web 1.8, indice réseau social euh, 76.8. Alors, et on fait un instant. Oh on va La commission, est l'autre Je le voilà. bon, le temps qui sert, charge en haut. Regardez, sur les réseaux sociaux. Alors sur les réseaux, enfin là c'est Alors là, il me donne des recherches sur Google, sur blog, d'accord. D'autre côté, ce sont les images qu'il a trouvées. Et là, par compte. par exemple, j'ai un compte Instagram, Flickr, Google+, Foursquare, Facebook, Post, Tweet, euh, euh, mention, vous pouvez trouver, regardez, toutes les informations sur vous, qu'est-ce qui se dit sur vous, d'accord Alors quand j'ai suivi la formation et réputation, j'avais pas plusieurs, Quand euh, je vous ai dit, j'ai suivi la formation et réputation à veille, j'avais pas plusieurs informations ici, d'accord Mais au fur et à mesure, quand on tient camp de la veille, on contrôle et on fait plus d'attention. Et là, on sait qu'est-ce qu'on doit publier, qu'est-ce qu'on ne doit pas publier, etc. C'est le même... On est, en vrai, en vrai dire, on est des communautés majeures de Et là, vous pouvez voir... Vous pouvez voir toutes les informations sur le UCMI. Ça, c'est pour une personne. Vous pouvez faire la même chose si vous voulez faire de la veille. Je vais veille. Voilà. Pour veille, moi, j'ai fait... Regardez. J'ai paramétré ça en donnant des sujets. Ça, c'est mon manquant. Donc, je vais faire de la veille sur la e-réputation, sur e-learning, enseignement à distance, développement mobile. Je suis intéressée par ces domaine-là. Okay? Alors là, il me fait sortir il y a 4 secondes. Regardez. Google blog, travail à faire. Là. Non, ça, c'est pas 4 secondes. Qu'est-ce qui se passe là Ça, c'est mon cours. Non, ça va sur se... la Ah, ça, c'est mon cours. Je clique sur e-réputation. Voilà. Donc, il y a un jour, il y a un article qui parle de veille et gestion de la réputation sur Internet. Alors, si je cherche des informations sur e-learning, ça... pour vous, qu'est-ce que vous devez faire Vous devez choisir les mots-clés, les thèmes que vous cherchez, vous les paramétrez, et par la suite, vous faites la, vous faites la veille. Vous suivez. Vous, lui, il apporte tous les articles, toutes les actualités sur tout ça. Okay. Mettre à jour le sujet. Oh, je ne vais pas faire ça maintenant. Ok. Alors, l'autre outil, c'est Alerti. Qui l'a utilisé Alerti, qui est À d'alerte Quels sont les outils de que vous utilisez Vous <coughs> utilisez Google Alert. Pardon Google Google Alert. À part Google Alert. J'utilise... Je ne pas encore... En fait, dans la... je l'ai découvert lors de ma formation, mais je n'ai pas utilisé. Alors, quels sont... Ah oui, de -Va oui. Okay. Donc, euh, alerti, est est ce format de chance. Voilà, ça, c'est mon champ de aussi. D'accord. Dans Alerty, c'est un autre Qu'est-ce qu'il fait Il fait... Je pense que tu utilises... Hum. Alors, mais tu utilises une version gratuite ou pas Okay, okay. Donc, tu as une restriction au niveau de ah, Alors, Alerti, votre solution de veille et de gestion des réseaux sociaux. Analyse, mesurer, collaborer, surveiller tout le web. Okay. Alors, veille, je vais faire euh, un instant ça, c'est social mention. Loot, juste voilà. Alors là, vous avez des solutions payantes. D'accord. qui vous fournit plusieurs euh, fonctionnalités très importantes. Quand vous pouvez faire un compte et utiliser gratuitement l'offre, mais quand c'est gratuit, vous avez une restriction au niveau des fonctionnalités. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir plus que... Je, voilà ça. Alors si vous allez utiliser gratuit, deux alertes, archivage de données pendant 7 jours, export non disponible. Donc, euh, il y a des restrictions, sinon vous pouvez utiliser des versions payantes qui sont très intéressantes. Vous allez avoir des versions, par exemple, euh, vous êtes informé par un SMS pour le mobile, s'il y a quelque chose, c'est un truc très important. Donc, c'est la même chose, il fait la veille aussi et la mesure de. Maintenant, on va passer à Social Mansion. C'est un moteur de recherche en temps réel permettant de scanner une cinquantaine de réseaux sociaux. Alors, c'est un, un outil très utilisé aussi. Alors, social, pension, non, c'est pas ça, le voici. L'interface très simple, ça nous rappelle l'interface de Google. Okay. Par exemple, je veux chercher euh, Community Manager. Community, community, euh, manager Donc, il va chercher en temps réel, ça veut dire qu'il va trouver les informations les plus, plus, plus récentes. Et ça c'est très utilisé, je vous invite à les utiliser. Justement. Voilà, on me fait sortir, regardez. En fait, la, la, la force de ces outils-là, c'est au niveau de diagnostic. On de la mesure, de l'étude, etc. Par exemple, là, top keyword, il vous donne top user, euh, top hashtag, les sources. So, regardez les choses. c'est en grande partie Twitter et d'autres autres, aux autres. outils voilà. donc ce sont des outils très à mon avis qui sont très utiles mais il faut avoir au moins deux outils, il ne faut pas utiliser tous les outils parce que ce sera énorme alors comme je vous ai dit, les outils sont nombreux moi je vous invite aussi à avoir un compte Netvides vous verrez, il donc, en plus, c'est l'ensemble de gadget. Si vous êtes habitué à Google, c'est très pratique et c'est plus facile. D'accord Donc, les outils sont énormes. La question qu'on se pose toujours, ce qui me pose problème, ce n'est pas de décider, mais c'est de choisir. Donc, moi, je vous invite à utiliser les outils, à trouver l'outil qui vous répond le mieux, ou auquel vous êtes mieux à l'aise, voilà, et pour l'utiliser. Sinon, j'ai oublié un outil qui est très important, je ne l'ai pas mentionné, c'est Clout. Claude, Claude, pour moi, c'est acquis. C'est pour ça que je ne l'ai pas cité ici, mais c'est un acquis. Claude, la, la force, c'est l'analyse. D'accord, ça faire regarder, par exemple, il vous donne une courbe. Je prends toujours mon temps, parce que je gère ma réputation, comme je vous ai dit. En tant qu'enseignante, c'est très important pour moi de suivre ce qui se dit sur moi. Ma... Alors, je suis. Et je vois que l'interaction, moi j'ai géré ici, je gère ici Twitter, Facebook, Google+, euh, euh, LinkedIn, etc. Tous les réseaux sociaux et les réseaux surtout professionnels, les etc. Donc c'est très important comme outil de visualisation des mesures d'indication. Voilà, je pense que j'ai terminé. C'était juste une petite présentation de quelques outils. Les outils sont nombreux, c'est à vous de choisir, d'étudier en fonction de vos besoins. Donc ça c'est déterminé, si vous voulez ajouter d'autres choses, ce sera le plaisir. Merci. Les questions Les outils qu'on vient de voir, c'est...